J'ai plus tu m'aimes vraiment J'oublierai jamais ton prénom J'ai plus tu m'aimes vraiment J'oublierai jamais J'oublierai jamais Oublierai jamais Trouler avec le gang, gang Toi sors de la banque Le soir des fois j'pense à tous ceux qui nous manquent Ce soir on sort, le joint est chargé comme un tank qu'on la pèse à l'hôtel. Elle me raconte que les femmes sont mauvaises. Elles se sentent bien quand elles prennent la cocaïne. Big up dans la chope, y'a cocaïne. Dans la fonce d' on écrit comme Kobe. Ils savent pas tout ce qu'on va leur faire. Il fait froid comme à Winterfell.